Donc, on reprend euh, cet après-midi les échanges euh, qui ont été déjà passionnants ce matin par un panel sur le terrain dans les pratiques circassiennes. Euh, donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, on, a, on était déjà là hier avec une journée, euh, un petit groupe de chercheurs sur le cirque. Et donc, on est vraiment ravis de poursuivre les échanges euh, initiés euh, par euh, Eleonore ici. Euh, sur le cirque dans le cadre de ce colloque, sur les questions de terrain en art vivant. Et donc je vais tout de suite passer la parole à Magali Cizorn, que je présente quand même tout de suite, très rapidement. Euh, Magali Cizorn est maîtresse de conférence à l'UFR Staps de Rouen, membre du laboratoire CETAPS. Elle est membre fondatrice du collectif de chercheurs sur le cirque. Euh, dont on pourra vous parler si ça vous intéresse euh, en aparté. Et, euh, et donc ces, recherches, ces, ces, activités, ces activités de recherche sont caractérisées par la conduite d'enquêtes portant sur les transformations des pratiques corporelles, artistiques, en cirque, danse et en art de la rue. Et aujourd'hui, elle va nous parler euh, des inter... enfin, du, de la question de l'interprète et de la relation avec la chercheuse au travail, avec euh, une communication que laisse commencer. ouais alors bonjour à tous et à toutes, merci aux organisatrices et à toute l'équipe qui nous accueille aujourd'hui. Donc pour moi cette journée va être l'occasion de, de présenter une recherche qui est encore en cours, qui a déjà fait l'objet de présentations intermédiaires. J'en profite pour saluer Marie-Ève qui avait eu droit à l'exclusivité du brouillon de cette présentation au printemps dernier et euh, voilà donc je vais vous présenter une, une esquisse d'une ethnographie d'un projet de recherche collaborative c'est bon ouais. euh, qui avait été initié en, en 2020 lorsqu'Elodie Guézou, une contorsionniste que vous voyez euh, que vous voyez euh, ici euh, à l'écran euh, qui est directrice euh, de la compagnie Ama euh, m'avait sollicité. En 2020, elle crée une pièce qui s'intitule Cadavre Exquis, une pièce pour une interprète et douze metteurs en scène. Et son projet emprunte au surréaliste et à l'autofiction et vise à documenter le travail artistique et plus spécifiquement la relation entre des metteurs en scène et une interprète de cirque, en l'occurrence elle. Et tout au long du processus de création, elle a conservé des traces, des prises de notes, des photos, des croquis, des mails, des conversations sur les réseaux sociaux, etc. Euh, voilà, donc je vais revenir, je vais revenir sur, sur cette collaboration. Et donc la communication va prendre la, la forme d'un récit de, de terrain analytique, exposant les différents moments de l'enquête, les places que j'ai occupées sur le terrain et les rôles associés. Et donc, faire l'ethnographie de ce projet de recherche est aussi l'occasion d'interroger les formes et modalités du travail artistique dans le partage de l'œuvre, comme celle du travail collaboratif dans le partage d'un projet de recherche entre une socio-anthropologue, moi, et une artiste. Et donc, mon intervention va prendre, enfin, va suivre un plan quasi chronologique. Alors, le euh, ben, point de départ, c'est une pièce de cirque. Euh, c'est une petite présentation de la pièce qui est le point de départ de ce travail. « Cadavre exquis », c'est un spectacle performance qui est euh, construit à la manière du, du jeu, inventé par euh, les surréalistes. À chaque metteur ou metteuse en scène, euh, donc, il y avait un chorégraphe, une circassienne, un metteur en scène de théâtre, un réalisateur, une dessinatrice. Cinq minutes à écrire à partir de contraintes imposées. Chacun connaissait uniquement les cinq dernières secondes de la séquence précédente et avait à sa disposition des objets, des costumes, table, enfin une table, une lampe, quelques éléments de scénographie. La pièce dure un peu plus d'une heure et commence de la manière suivante. Elodie est déjà sur scène lorsque les spectateurs arrivent, elle les accueille par quelques mots. Je cite. « Bonsoir à tous. Déjà, merci beaucoup. Merci d'avoir permis notre rencontre ce soir. Je m'appelle Elodie et je travaille comme interprète depuis mes 19 ans. J'ai 33 ans. Récemment, je me suis amusée à faire le compte et au total, j'ai été dirigée par 78 metteuses et metteurs en scène. C'est comme d'avoir eu 78 employeurs. Donc, à 78 reprises, j'ai dû modeler mon corps, adapter mon image, apprivoiser ma personnalité à chaque fois, dans un seul et unique but, me mettre au service de leurs idées, de leurs propos ou de leur esthétique. Et croyez-moi, ça fait beaucoup quand même 78. Depuis, j'ai toujours voulu créer mon propre spectacle, offrir aux spectateurs ce que j'avais à exprimer, moi, sans être limitée par le fait de porter la parole d'une metteuse ou d'un metteur en scène. Il y a six ans de ça, il m'est venu cette idée de porter à la scène un cadavre exquis. Dans ce cas d'Avrexky, les metteuses et les metteurs en scène ont reçu les mêmes règles du jeu. Chacun devait créer sa partie de 5 minutes en ne connaissant seulement que les 10 secondes de la proposition précédente. Donc, ce que vous allez voir ce soir, ce n'est pas vraiment un spectacle, c'est une expérience d'interprète au travail d'un jeu, J.E.U., au travers du jeu, JE. Prenez-le comme une étude sociologique des conditions de l'interprète. C'est parti, et le spectacle commence donc pour cette pièce, et avant même que je rencontre Elodie, elle a procédé à un collectage. C'était ça marche, mais Ça marche Alors c'était pas vraiment une enquête au sens sociologique ou ethnographique, mais il s'agissait pour elle de, de, de, de, de conserver autant que possible... Euh, L'ensemble des, des matériaux qui l'avaient accompagné dans le processus de création. Donc, moi, je ne sais pas très bien comment vous n'aurez pu qualifier ce travail-là, hein, de, de pré-ethnographique ou proto-ethnographique. Euh, donc le collectage était comme spontané, ou parfois spontané, ces prises de notes dans ces multiples carnets, d'autres fois très préparées, en tout cas toujours méticuleusement classées et organisées, car dès le début du processus de création, euh, bon, elle voulait documenter euh, ce, ce processus, mais aussi elle envisageait d'en faire une exposition, en tout cas de le montrer aux spectateurs à l'issue des, des spectacles. Les choix des metteurs en scène étaient importants et donc elle avait, dans un premier temps, opéré un premier classement metteur en scène par metteur en scène. Il y avait des classeurs que les spectateurs pouvaient... pouvaient Farfouiller, hein, parce que ce n'était pas vraiment organisé avec une scénographie, on était plutôt aussi dans, le, dans, un, dans une espèce d'archéologie de, de, de, de, euh, pour les spectateurs à l'issue de, de, des spectacles. Voilà, donc elle a essayé de construire aussi une espèce de, de corpus expérientiel en, en convoquant ces différents euh, metteurs et metteuses en scène. Euh, avec l'idée de révéler la diversité de son propre parcours d'interprète multiple. Elle a travaillé dans, dans, dans sa carrière avec des metteurs en scène de siège, de théâtre, de comédie musicales, d'opéra, des réalisateurs de pubs. Elle a fait du mannequinat et Kadavreski est sa première pièce, une espèce de pièce initiatique en somme, avec une pièce qui interroge donc sa condition d'interprète. Et puis, euh, pour cette première pièce, elle s'est finalement aussi entourée d'artistes expérimentés, dont certains bénéficient d'une forte légitimité dans le monde du cirque contemporain, ce qui a sans doute facilité le montage, notamment financier, de ce projet, mais ce n'est pas l'objet de cette communication. Voilà, donc on en est là quand Elodie euh, me propose de venir travailler avec elle sur tout cela. On est en février 2020. Euh, je me dis alors je n'ai pas, pas le temps en fait, de m'engager sur ce projet malgré euh, tout l'intérêt qu'il présentait pour une chercheuse, avoir accès au terrain, au, enfin pas tellement au terrain mais plutôt aux traces du processus de création sans négociation euh, euh, à mener. Euh, mais Je m'inquiétais quand même de ne pas avoir pu observer les temps de création avec elle, la pièce était déjà créée donc ce n'était pas vraiment un refus de terrain mais c'était sa disparition. Donc, sont, sont, sont déjà passés, euh, avec la possibilité de retracer euh, la relation interprète-metteur -mette en scène, metteuse en scène euh, à partir de ces traces. Donc la pièce, elle est présentée le 5 mars 2020 pour la première fois à Cherbourg. Je n'y assiste pas. Euh, et quelques jours plus tard, le confinement est annoncé. Euh, je suis coincée chez moi et je rappelle Elodie pour lui dire que finalement, j'ai du temps. <rire> Et donc, nous nous sommes revus le 1er juin 2020, une fois le confinement passé. Euh, et euh, Elodie m'avait avant ça euh, transmis via un espace numérique partagé tous les documents qu'elle avait numérisés et conservés. Alors, on y trouve des photos, certaines prises par un photographe professionnel qu'elle avait sollicité pour venir euh, faire des photos. Euh, on va dire artistiquement intéressante, euh, elle avait aussi l'idée de faire un documentaire, ce qui ne sera finalement pas le cas. Elle a conservé euh, des, des conversations à WhatsApp euh, avec euh, certains des metteurs en scène qui finalement ne pouvaient pas venir sur les temps de résidence prévus et qui lui passaient des, des consignes par WhatsApp, des captations vidéo qui étaient prévues pour regarder ce que ça donne, ou pour fixer ce qu'il y a à produire, des dessins, des croquis, des descriptions textuelles. Et puis nous sommes revus en octobre 2020. Elodie euh, était alors accueillie dans mon université, on a une, une salle de, de spectacle, pour une semaine de réécriture de sa pièce. Donc il s'agissait alors de, de retravailler sa pièce qui avait été perçue comme une espèce de, de performance un peu brute, euh, difficilement euh, tournable telle qu'elle. Et donc pour cette semaine de résidence, elle avait convié une, une comédienne en euh, un regard extérieur euh, et puis elle, elle avait échangé beaucoup avec son régisseur général. Donc on a fait un entretien à l'occasion de cette, cette, cette résidence. L'entretien pour moi c'était aussi une façon de me positionner en tant que chercheuse, c'était presque un artifice dans la, dans, dans la relation avec, euh, avec Elodie, parce qu'elle me posait beaucoup de questions euh, d'ordre esthétique, euh, comment améliorer sa pièce, alors elle savait, parce que j'avais déjà échangé avec elle. Mais plutôt à partir de mes propres pratiques pédagogiques. J'ai un atelier chorégraphique à l'université, donc elle disait, elle va bien avoir des choses à me dire <rire> pour améliorer ma pièce. Bon, elle devait savoir aussi que j'étais membre du, du collège DRAC euh, d'experts pour le cirque, euh, les arts de la rue et le théâtre. Donc, euh, elle, elle avait bien envie de me positionner à cet endroit-là. Euh, une question de dramaturgie. Et Puis moi, je n'avais pas très envie. Donc, euh, donc, je me suis dit, on va commencer par un entretien. Comme ça, ça va, on va se positionner. Euh, on va positionner nos rôles. On va, une tentative de fixation de nos positions respectives. En fait, ça m'a beaucoup bougé par la suite. Et puis, on a engagé un premier travail sur les traces euh, avec des étudiants euh, d'un master, un master euh, projet culturel, qui ont euh, repensé l'exposition et opéré un autre classement de ces, de ces documents. Donc, on a, on a plongé, on a ouvert les documents et puis on a essayé de, de retravailler. Euh, euh, de retravailler l'exposition qu'on a intitulée « Question de point de vue » Alors, je sais plus si tu... euh, voilà. euh, avec une, une, une scénographie repensée, donc l'exposition n'a pas été montrée à l'occasion de... de, de elle n'a pas beaucoup tourné parce que le spectacle à, à cause du Covid aussi a, a peu tourné mais elle a été montrée trois fois, notamment à l'occasion de, de, de la diffusion du spectacle et puis une fois indépendamment du spectacle à, à l'université Alors ce premier travail a incité aussi Elodie à chercher des financements pour poursuivre et développer notre collaboration. Elle a rapidement identifié un appel à projet recherche qui est lancé par le ministère de la Culture, pour le Cirque notamment. Ces financements sont attribués directement à des artistes ou des compagnies ou à des établissements d'enseignement artistique, pas à des laboratoires universitaires. Euh, pour la rédaction de cet appel Elodie a commencé à rédiger un pré-projet que j'ai ensuite retravaillé avec euh, les savoir-faire et les compétences propres à mon, à mon monde au monde académique et le formulaire comme les modalités d'évaluation des projets répondent d'ailleurs globalement aux conventions euh, universitaires le soutien de mon laboratoire comme d'institutions de renfort, le Centre National des Arts du Cirque un pôle national cirque euh, a également permis d'appuyer cette candidature, donc le projet est formalisé, financé et prolonge le premier travail mené par la compagnie euh, en proposant cette fois-ci d'enquêter plus généralement sur les interprètes de cirque. Pour Elodie et sa compagnie, l'obtention de ce financement est d'importance. Il confère une, une plus-value de légitimité dans l'espace du cirque contemporain. D'ailleurs, les institutions locales ont très rapidement euh, repéré cette élection. Euh, et il est important aussi pour, euh, pour, pour ce qui me concerne dans le monde de la recherche académique. Alors l'enquête, à partir de là, s'est déployée à partir de différents outils. Alors, on a dépassé les, les traces euh, et la documentation qu'avait euh, constituée Elodie. Euh, on a mené ensemble euh, des observations au, au Centre National des Arts du Cirque, euh, et puis euh, euh, avec l'idée d'essayer de, de, de, de, de nous interroger sur ce que nous regardions, parce que nous ne regardions pas la même chose. Et puis, euh, il y avait un, un matériau auquel je n'avais pas accès, c'était les, euh, les carnets de notes euh, d'Élodie, euh, qu'elle n'avait pas voulu me confier. Alors, euh, j'aurais bien aimé pouvoir entrer dans son atelier noir, donc je ne résiste pas au, au fait de citer Annie Arnaud, Donc on est très fiers à Romain. Et la sociologue l'avait la, la mieux aimée, enfin, elle écrivait de la mieux aimée des sociologues. Bon, alors, j'aurais bien aimé, euh, bien aimé euh, farfouiller ses carnets, mais elle me dit euh, ne voulait pas du tout et elle ne veut toujours pas. Donc, on a fait des entretiens euh, quasi d'explicitation, c'est-à-dire, elle relisait ses notes et puis elle me disait ce qu'elle écrivait en, en commentant. Donc on a je crois, 15 heures d'enregistrement sur ces, sur ces carnets. Donc pour l'instant je n'en ai pas fait grand-chose, j'ai réécouté une fois. Et euh, mais bon ça c'était très utile aussi parce que en fait, les traces parfois sont quasiment incompréhensibles. Enfin, on ne comprend pas ce que ça signifie pour elle d'avoir pris une telle note, d'avoir enregistré telle ou telle, telle séquence. Euh, voilà, et, et puis euh, j'ai aussi mené des entretiens avec les différents metteurs en scène impliqués dans Cadavres et Il me en reste encore 4 à mener, 3 euh, bon, avec des, des metteurs, metteuses en scène euh, difficiles à attraper. Euh, et puis un avec qui Elodie n'avait pas très envie finalement de le mène un entretien parce qu'elle s'était fâchée au cours du processus de création. Et justement, moi, c'était celui qui m'intéressait le plus, évidemment, euh, parce qu'en euh, en fait, elle n'a pas respecté les propres règles du jeu qu'elle-même avait fixées. Donc, elle a retravaillé euh, la petite forme euh, proposée par ce metteur en scène qui lui en a beaucoup, beaucoup voulu. Et donc, il a fallu presque un an pour que je récupère euh, ses contacts, enfin, que le soit d'accord, euh, qu'il se rabiboche un peu et que je puisse euh, euh, euh, même pouvoir euh, discuter avec lui. Euh, euh, voilà. Il me reste un minutes, Oui, oh, Ça va. Aller. Et donc c'est vrai que quand moi j'ai accepté de travailler sur le matériau conservé par Elodie, euh, je, je voulais faire un travail de sociologue, et donc ces questions de conflit, de désaccords, tout ça m'intéressait euh, évidemment très fortement. Euh, et Elodie aussi avait déjà des envies très très fines, alors elle nous dit la, la relation interprète-metteur en scène, la relation interprète-metteur en scène, mais en fait derrière ça, ce qu'elle voulait, c'était valoriser la dimension créative et singulière du travail de l'interprète qu'elle était, euh, dans un contexte global de sacre de l'auteur, mais aussi dans un contexte, on en parlait euh, à déjeuner, d'émotions collectives dans le monde du cirque contemporain qui est animé à ce moment-là par des affaires de, de plagiat. Donc... Euh, ce problème social, hein, de la, la, la non reconnaissance de, de, de, des capacités créatives des interprètes, euh, mobiliser beaucoup d'énergie euh, chez Elodie, euh, chez d'autres interprètes qu'on a rencontrés, alors que moi j'avais envie de, de m'intéresser à cette question-là, mais à, à bien d'autres choses qui se nouent dans la relation hein, interprète-metteur euh, en scène. Et puis j'avais aussi euh, bon, en tête des, des classiques, des sciences sociales, notamment ce qu'écrit Howard Baker, qui rappelle que les sociologues peuvent identifier les problèmes, mais rarement les solutionner. Et donc, voilà, donc pour sortir de ces problèmes identifiés par Elodie, pour sortir des problèmes aussi classiques des, des, des, des sociologues... On a, euh, on, a, on a mené ensemble une enquête multifocale et puis on a essayé d'enquêter de, de, de, de, de, de, ensemble. Donc enquêter ensemble, ça a consisté à faire mener des entretiens par Elodie. Ça, ça l'a beaucoup, beaucoup intéressée parce qu'elle a ensuite prolongé dans d'autres types d'entretiens. Enfin, ah on oui, de pré-enquête pour certains spectacles, donc euh, avec des entretiens complètement ratés d'un point de vue méthodologique. Enfin, je me suis retrouvée à faire des cours de technique d'enquête, puis elle me disait « Mais en fait, si, si, c'est très intéressant, et puis je vais l'utiliser pour faire autre chose. » Donc on a, on a tra travaillé à une, une, une convergence de nos outils, et puis aussi de se mettre d'accord sur ce qu'on regardait. Euh, ce matin, euh, on discutait des, des enquêtes euh, collectives. J'ai déjà fait un certain nombre d'enquêtes euh, collectives avec des collègues, mais on a, on a souvent des grilles... Euh, des, des, des, des grilles d'observation qui sont assez, euh, assez euh, semblables. Enfin, on a, on a des, une, une socialisation professionnelle proche. Et là, c'était intéressant euh, euh, de, de, de travailler avec Elodie, qui a une, une vraie curiosité, mais qui n'a jamais mis les pieds à l'université, euh, et qui a un goût pour, la, pour les sciences sociales, comme beaucoup d'artistes euh, dans le spectacle vivant euh, aujourd'hui. Mais, euh, mais là, on est allé jusqu'au jusqu travail. Euh, jusqu'au travail d'enquête euh, ensemble, avec euh, pour elle l'idée aussi que ça viendrait nourrir un cirque documentaire. Je finis, deux minutes. <rire> euh, et donc pour finir, hein, je voudrais m'arrêter sur euh, le type d'enquête, euh, enfin le type d'ethnographie réalisée dans cette rencontre. Alors on pourrait parler d'ethnographie plurielle ou... j'essaie de trouver une autre expression je me suis dit que c'était une, ethno... une ethnographie gigogne, avec des emboîtements euh, le... le premier travail d'Élodie euh, qui était une... Qui de première enquête, qui était le point de départ de la pièce, euh, une pièce auto-fictionnelle et documentaire, et puis ensuite, enfin, d'ailleurs elle, elle a beaucoup travaillé avec Mohamed El-Khatib qui, qui est un metteur en scène, qui, qui a lui-même une formation de sociologue et qui travaille aussi sur des formes aux confins du réel et du fictionnel, donc ça la nourrit beaucoup. Et puis ensuite... Euh, moi, je m'intéresse aussi à la manière dont Elodie parle du social, en s'intéressant aux, aux interprètes au, au travail, euh, avec euh, toutes ces représentations au sens commun et théâtral du terme qu'elle a proposées dans, dans son spectacle à partir d'elle, mais aussi avec euh, ce que enfin, ça permet de dire du social dans une démarche tout contre la démarche des sciences sociales. Euh, voilà, et on voit bien que les, les, les sciences sociales euh, irriguent le travail d'artiste, hein, tout comme les formes de restitution de notre travail auxquelles on réfléchit et qui amènent à confronter nos manières de faire dans les mondes de, de l'art et de la recherche académique. Et juste, finirai encore avec Howard Becker qui, qui, qui écrit « Chacun de ces mondes a ses méthodes admises pour procéder et ceux qui s'en écartent prennent un risque pour leur carrière et leur réputation. » On reprochera aux créateurs de verser dans la sociologie. Les critiques se sont plaints que Georges Pérec écrivait comme un sociologue, que l'œuvre de Hans a que été de la sociologie plutôt que de la sculpture, et les chercheurs en sciences sociales qui recourent à des méthodes ou des manières inhabituelles sont accusés de ne pas être scientifiques. Heureusement, les lignes bougent et l'intérêt manifeste et multiple pour le terrain tel que nous travaillons dans ce colloque en est un bon exemple. Voilà.